magazine, ici c'est l'actu, Votre magazine qui retrace toute notre actualité. Notre dynamique de temps de prière se poursuit sur l'application Zoom du lundi au vendredi de 5h à 6h pour toutes nos églises. Lundi à 19h, nous aurons notre temps d'adoration, une heure dans sa présence en présentiel à l'église de Cayenne et Kourou et en connecté à Sina Marie. Mardi, de 19h30 à 21h, toutes les familles d'Impact se retrouveront en présentiel. Et dimanche, nous nous retrouverons pour nos deux cultes de célébration à l'église de Cayenne, de 7h30 à 9h30 et de 10h à 12h. Et à Kourou et Sinamari, de 10h à 12h. Nous vous rappelons que le dimanche après-midi, à partir de 17h, que nous avons à l'église de Cayenne nos activités sportives. Au programme, basket, fitness, football et bien d'autres activités. Nous sommes Impact Sans Frontières. Nous sommes le mouvement d'évangélisation missionnaire des églises ICC. Nous voulons apporter la parole et faire le bien. Notre prochaine destination, Madagascar. Nous y allons pour manifester l'amour agapé par la parole et des actes de compassion. Vous aussi contribuez à cette mission. Rejoignez l'armée des donateurs et des missionnaires pour la campagne Cap sur Madagascar désirez participer à la campagne Grande Moisson Cap sur Madagascar, vous pouvez faire un don financier pendant les offrandes en indiquant sur l'enveloppe « Croisade pour Madagascar ». Si vous souhaitez participer à cet événement en tant que missionnaire, nous vous invitons à vous rapprocher du corps pastoral.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 Nous avons le plaisir de vous convier au premier culte des femmes de l'église de Sina -Marie. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 avril à partir de 15h en présentiel à l'église de Sina -Marie. Ne vous laissez pas raconter ce moment. Nous vous attendons nombreuses et surtout, invitez d'autres femmes autour de vous. Notre Strip débarque du 12 au 15 avril. Découvrons le programme ensemble. Mercredi 12, on se retrouve à 18h pour la soirée d'ouverture suivie de la plénière à 19h. Oui. Je retrouve jeudi à 7h pour la Kainos Express. C'est une journée sportive, donc n'hésite pas à venir avec ta tenue sportive. Ah, J'ai oublié, c'est sur inscription, donc n'hésite pas à t'inscrire sur le QR code qui va s'afficher euh, ici. Donc, viens, venez nombreux Vendredi 14, on se retrouve à l'église même pour les divers ateliers qui auront lieu, suivi d'un talk show et enfin la plénière à 19h. Et oui, j'allais oublier de te préciser qu'il y aura la vente de repas sur place et tu auras la possibilité de te restaurer. Samedi, on t'attend pour le workshop WoW et n'hésite surtout pas à t'inscrire sur le QR code qui va s'afficher ici. Belle croquée en plus. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Va jamais sur ce manique! Tu sais que ce moment est super important pour moi. Il faut que tout soit parfait. Pourquoi? Pourquoi? dis papa, n'oublie pas. Papa elle m'a dit qu'elle ne voulait pas danser. Là, elle <rire> Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.